L'écoute euh, et l'attention portée à ces voix hors des sphères euh, classiques euh, de production de la connaissance est l'une des conséquences peut-être les plus stimulantes, les plus fécondes et les plus heureuses de, de la science de la, de la durabilité. Sustainability is no longer about just protecting nature. It is about enabling the most fragile communities to have, you know, a chance to pursue their own livelihoods, not only for themselves, but for all of us. Interdisciplinarity is the fundamental mark of science must think the present and the future. We have to work in harmony with nature, with climate, with atmosphere, with pollution, with all the functions of nature for our ability to have a good future for all people on the planet. La science que nous aspirons à coproduire aux côtés des populations doit euh, euh, promouvoir le mieux-être, la dignité, les droits, l'égalité, etc.